Bonjour à tous, nous sommes le 30 novembre. Comme prévu, le discours de Christian Freeland vient de se terminer. Et je voudrais préciser que je l'ai mis, euh, je le rattache à cette vidéo que je fais. C'est une vidéo un peu euh, informative de ce qui s'est dit. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, qui, qui vont partir du nouveau plan. Euh, en gros, euh, ben, c'est un peu de rappeler euh, que... Ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit que les, les, les gouvernements, le gouvernement euh, fédéral a été là pour les Canadiens, en tout cas... Elle... Elle rappelle tout l'argent qui a été injecté. Moi, je veux y aller au niveau économique. Il y a beaucoup de mesures. On va les regarder pour essayer justement de voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Euh, bon, ben, elle a euh, pas en début de discours, vous, vous, vous allez pouvoir voir l'intégralité du discours qui va être à la suite de cette vidéo, comme je viens de vous dire. Elle a parlé euh, de l'argent qui a été injecté. C'était 370 milliards. Hein. Même c'est 400 milliards qui est le vrai chiffre. Et elle a précisé qu'il y a encore beaucoup d'argent à venir. Euh, là, il y a des nouvelles mesures qui sont là en ce moment, qui vont prendre, euh, euh, qui vont débuter très très bientôt. Et en plus, on va avoir un hiver sombre, de la même manière que Biden le dit. Donc, euh, comme je vous avais parlé, euh, il y a probablement une même euh, idéologie en arrière de tout ça, parce qu'on nous parle qu'elle l'a répété souvent à la fin du discours, vous pourrez le voir, que l'hiver va être sombre. Euh, donc, euh, on va peut-être regarder euh, ce qui a été dit, Là, euh, j'ai écrit ça dans des petites notes, là, euh, elle a parlé euh, des petites entreprises, ce ne sera peut-être pas en ordre du discours, là, mais ça va vous donner une idée, elle a parlé des petites entreprises, euh, elle a dit que les entreprises, les petites entreprises, et c'est ce que j'ai toujours cru, elles sont la pierre angulaire de l'économie et eh, l'économie canadienne. Ici, on parle. Donc, c'est très important que les petites entreprises puissent euh, poursuivre euh, leur, euh, leur vie parce que, dans le fond, plusieurs sont, on, sont acculés, à la, sont presque à, à la faillite en ce moment. Et elle a dit, non, encore le fameux même discours, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est... En tout cas, je vous laisse euh, le soin d'en juger. Elle a dit, non. On veut que les entreprises repartent, on veut que les entreprises puissent, euh, euh, les petites entreprises, qu'elle a bien bien mentionné, les petites entreprises qui puissent continuer à vivre. Donc, on va voir si elle, elle, euh, euh, que les actions qu'ils vont faire vont vraiment se traduire par ça, parce qu'en ce moment, il y a plusieurs petites entre entreprises qui sont en faillite et qui s'en vont directement à la faillite. Elle a parlé aussi euh, beaucoup du du masque, euh, des mesures qu'il faut absolument continuer à maintenir ça. Euh, euh, faire attention, elle a parlé du coronavirus comme c'est la pire maladie, euh, c'est euh, la plus grande crise depuis la Deuxième Guerre mondiale. Elle a même mentionné que c'est aussi pire, que c'est elle qui l'a dit, euh, que la grippe espagnole. Donc, euh, je vous laisse le soin d'en juger. Donc, elle a dit que, que le Canada a beaucoup, beaucoup investi au niveau des masques, des équipements médicaux. Donc, euh, les euh, compagnies pharmaceutiques euh, en ont beaucoup, beaucoup profité, euh, même comme 3M, une grande entreprise qui a, qui, crée, qui a créé, entre autres, des masques. Et elle a dit qu'en ce moment, il se trouve avoir... Euh, <rire> bon, c'est acheté, les grandes euh, compagnies pharmaceutiques vont en profiter. Euh, 400 000... Euh, euh, excusez... 400 millions euh, de vaccins disponibles, donc c'est à peu près... 10 vaccins à chaque citoyen de disponible. Je vous le dis, c'est ce que le que dit. Vous irez voir le discours à la fin du de la vidéo euh, pour vérifier tous mes dits. De toute façon, euh, c'est ça, vous pourrez les voir un peu partout aussi. Donc, c'est euh, 400 millions de vaccins. On est à peu près, 4, bon, on est un petit peu moins de 40 millions. C'est 10 vaccins par euh, individu. Le problème, c'est est-ce que tous les Canadiens vont vouloir se faire vacciner? Aux États-Unis, je pense que 58 des Américains veulent pas se faire vacciner. Ici au Canada, je pense c'est 40 Peut-être quelqu'un me corrigera. Je n'ai pas les chiffres. Là. Comment qu'on a de personnes à peu près dans les sondages qui veulent pas se faire vacciner? Donc, euh, il va probablement rester beaucoup de vaccins, 10 vaccins par individu au Canada. Donc, euh, moi-même, je me fais pas vacciner. Donc, euh, est-ce qu'il va y avoir des conditions euh, pour donner des subventions si on n'a pas de vaccins? Je ne sais pas comment ça va se faire. Il bon, ne faut pas oublier qu'on est encore dans un pays libre. Donc. Euh, 400 millions de vaccins disponibles, c'est 10 euh, vaccins par individu. Elle a parlé aussi au niveau des petites entreprises qu'il euh, y a le 75 qui est maintenu, euh, mais euh, c'est pas toutes les petites entreprises. Mon fils est une petite entreprise et on avait n'avait pas le droit de ça, la subvention du, du loyer. Euh, elle, elle a remis ça en disant que oui, c'est là et toutes les petites entreprises vont bénéficier. Et un autre petit... Euh, un autre apport, donc ça va faire 90 du loyer payé pour les petites entreprises. Mais souvent, là, les, euh, les babines, euh, est-ce que les, les actions suivent les babines? Comme on dit, nous, nous ici au Québec, euh, euh, souvent, on. Euh, en tout cas, les gouvernements lancent des belles, euh, euh, des belles phrases comme ça, ah « oui, on va soutenir tout le monde », mais dans la réalité, il n'y a vraiment pas tout le monde qui en bénéficie. Et ça, je vous le dis, pour être témoin de ça, il y a des, des, des, des entreprises qui ne bénéficient pas de ça, et pourtant, et pourtant euh, on dit que c'est pour soutenir toutes les entreprises. Donc, euh, non, euh, souvent, il y a certaines entreprises qui ne bénéficient pas euh, du tout de ces euh, subventions-là. Donc, euh, 90 du, euh, euh, du euh, montant des euh, loyers pour les, entre les petites entreprises. Euh, là, il y a un, je vous donne peut-être pas tout ça en ordre, là, parce que j'ai pris des notes euh, du temps qu'il y aurait une subvention pour les allocations familiales pour ceux qui ont des enfants à bas de 6 ans. Une allocation un, une nouvelle euh, un aide pour les enfants à bas de ans, qui serait euh, 1200$ par enfant, donc euh, ça doit être probablement un montant qui va être donné comme ça, 1200$, ça c'est une promesse qui est faite euh, pour euh, les enfants en bas de 6 ans, mettons que vous avez deux enfants, ben, ça sera deux fois 1200$ par enfant, euh, ça va se donner probablement dans un chèque euh, direct, parce que c'est une promesse qui a été faite, puis euh, c'est plus qu'une promesse, euh, ça va être faite, euh, donc euh, la subvention salari salariale pour les employés, euh, ça demeure. Euh, euh Bon, elle a dit, bon, on va passer un hiver euh, très très sombre à la même manière que Joe Biden. Euh, je pense que c'est la même idéologie en arrière de tout ça. Euh, les banquiers centraux et même les, les, les présidents, les, euh, pas les présidents, mais les premiers ministres ou les euh, responsables des, euh, des finances un peu partout dans les pays ont le même discours. Euh, on dit, elle l'a répété souvent, souvent, le printemps, va euh, l'hiver va être difficile, mais au printemps, euh, grand, un, un immense plan. C'est ce qu'elle a dit. Immense plan euh, pour euh, redémarrer l'économie. Donc, ce qu'on vient d'avoir, c'est des petits bonbons. Mais euh, au printemps, on pourrait avoir l'immense plat de bonbons avec la crème glacée, le chocolat, tout ce que vous voulez. Et euh, ça, ça va correspondre, rien qu'un peu avant le sommet de Davos, donc euh, un peu euh, euh, à la manière dont... Euh, en tout cas, ce qui va nous être proposé euh, au niveau des gouvernements un peu partout sur la planète. Mais un immense plan euh, de... Ben, on veut créer un million d'emplois. C'est ce qu'elle a dit. Donc, ça va être beaucoup, beaucoup euh, d'argent injecté. On a parlé aussi du... Euh, et ça, c'est quand même intéressant, ça. Euh, J'ai euh, ça ici. Euh, oh oui, on a parlé beaucoup, beaucoup de, de l'électrification. Euh, ben, on, on, avant de parler de ce segment-là, l'électrification et de l'énergie, c'est quand même intéressant, là, mais euh, on, on va parler de ce qu'elle a dit au niveau de, euh, de la, des garderies. Euh, en ce moment, nous, nous au Québec, on soit des garderies à... C'est 7-8 dollars que c'est rendu, ben elle veut étendre ça à la grandeur du pays. Donc euh, c'est une nouvelle mesure pour aider les familles, euh, euh, pour garder les enfants, pour euh, pouvoir aller travailler. Donc euh, c'est une mesure qui pourrait être, euh, qui va être euh, euh, étendue sur tout le Canada. Et euh, on a aussi au niveau de, de, de l'énergie. Et ça je peux vous dire quand même, euh, j'ai, quand même euh, des, bah il y a des, des, des des, des, des énoncés que je suis d'accord avec ça. Euh, L'économie énergétique. Moi-même, j'ai rénové, euh, j'ai ré, bénéficié d'un plan de euh, d'isolation de ma demeure. Euh, moi, ça se trouve être un quatre logements. Euh, j'ai bénéficié de ça l'année, euh, deux ans, il y a deux ans, en 2018. J'ai travaillé vraiment dur parce que dans le fond, lorsqu'on a une subvention, si on engage un entrepreneur, euh, euh, une grande partie de la subvention s'en euh, va à l'entrepreneur. ben Je ne veux pas non plus... Euh, euh, en tout cas. Euh, j'ai eu un bon montant qui a payé presque tous mes matériaux d'isolation. J'ai vraiment travaillé dur, mais euh, j'ai eu une efficacité énergétique vraiment, vraiment visible euh, sur mes factures d'électricité. Et ça, là-dessus, on a un immense programme qu'on veut euh, euh, déployer pour, justement, euh, encore euh, augmenter l'efficacité énergétique euh, au niveau des maisons. Et ça, là-dessus, mon beau frère me parlait que ça coûtait une fortune par mois. Euh, J'y parlais du, du plan... Ben, moi, c'est Renault... Euh, Renault Climat, mais il va avoir d'autres plans justement fédérales pour ça, et euh, il pourrait baisser facilement euh, euh, euh, diminuer sa facture d'électricité au niveau du chauffage en deux. Facilement euh, avec euh, ce que j'ai calculé. Euh, donc, euh, moi, je ne l'ai pas divisé en deux, mais par contre, un de mes loyaux, ce que mon fils reste, euh, c'est vraiment, vraiment isolé maintenant et ça ne l'était pas. Donc, euh, oui, ça, c'est très, très bon parce que dans le fond, ça se trouve être le consommateur qui en profite. Donc, euh, euh, l'isolation des maisons, euh, je sais que ça. Oui, il y en a qui vont dire c'est le green, green New Deal. Oui, ça s'en va dans cette, euh, cette option-là, mais profiter de tout ce que vous pouvez euh, tirer de la situation actuelle. Le gouvernement euh, nous impose des masques, nous impose de, euh, des petites entreprises à, à être détruites, tout ça. Donc, euh, profitez de tout ce que vous pouvez avoir. Et je vous le dis pas d'une manière... Euh, euh, soyez légal, tout, tout le temps légal dans, dans ce que le gouvernement vous offre, mais profitez de toutes les subventions, les aides, tout ça. Ça vaut la peine parce que, dans le fond, euh, c'est euh, les mesures qui sont exagérées, selon moi, alors, ce qu'on regarde la Suède, ben là, on se trouve à, à avoir des mesures que le gouvernement nous donne. Bon, ben, on va partir d'économie, on va faire ça, ça. Ben, profitez de tout ça. C'est ce que je vous recommande. Euh, je ne suis pas le seul à le faire. Euh, donc, euh, ça, c'est au niveau des maisons et euh, de l'énergie qu'on gaspille littéralement au niveau de, de nos maisons. Et si on peut avoir des plans pour isoler les maisons, ça vaut la peine. Euh, aussi, au niveau de, de l'électrification euh, de, des voitures. Pour nous autres, c'est plus, peut-être, je ne sais pas, dans nos... balle. La France, je sais pas. Je sais que vous avez du nucléaire. Nous, on avait une centrale nucléaire, c'est terminé, gentil. Je... Ça va rester des. Comme vous savez, le nucléaire, ça prend du temps à aller demi-vie, tout ça. C'est très, très long. Ça va rester contaminé pendant des années, mais on a beaucoup de barrages. Donc, c'est les barrages qui sont nos principales sources euh, d'énergie. Et dans notre cas, l'électrification des transports, je dois le dire, c'est une bonne chose. Euh, moi, c'est sûr que j'ai un, un, ma voiture. Euh, c'est un petit auto. C'est un Hyundai Accent. Euh, très, très satisfait. Euh, ça consomme presque pas, mais euh, le prochain véhicule, ça va être un véhicule électrique mais je ne suis pas pressé du tout, du tout, euh, je ne suis pas pressé d'acheter un autre véhicule, pour moi, euh, je ne suis pas une voiture, c'est pour me déplacer d'un point A à un point B, mais j'ai un vélo électrique, comme je vous ai parlé, j'ai une chaloupe avec un petit moteur électrique, et je regarde quand même la puissance qu'on a au niveau de l'électrification, de l'efficacité des batteries, et euh, je vous dis, euh, il y a quelque chose là. Donc, euh, nous au Québec, c'est une vraiment une chose logique de le faire. Je sais pas, je pourrais pas parler de tous les pays, mais quand même au niveau du, euh, des, des États-Unis, euh, lorsqu'on regarde... Euh, les déserts où on pourrait mettre euh, comme Elon Musk a des plans là-dessus euh, des immenses panneaux solaires pour capter cette énergie-là qui est gaspillée donc euh, oui ça pourrait être une bonne chose donc euh, au niveau de l'électrification beaucoup de d'argent de, de, de, de, qui va aller là euh, cependant on a parlé de TPS, TVQ, euh, ben, TVA, euh, dans le reste du Canada, en tout cas, peu importe, et on veut taxer les géants du web. Et ça, je dis, euh, dans le fond, enfin, enfin, et je trouve, euh, je dois le dire, c'est une bonne chose, écoutez, les géants du web... Euh, font de l'argent, regardez rien que le dernier euh, Black Friday, là, même aux États-Unis, euh, Boxing Day, euh, euh, ceux qui ont plus profité de la situation, ce sont les géants du web, et d'ailleurs, Christia Freeland, là-dessus, euh, j'avais écouté une conférence de, de TED, et, et elle parle de ça, et ça, là-dessus, je dois être d'accord, Écoutez, Amazon, euh, ce qu'ils ont à payer, tout simplement, c'est euh, ben c'est sûr que des grands entrepôts, de la livraison, dans des très bons prix, bons services, et je suis très satisfait lorsque je commande chez Amazon, je, je pas compte la, Amazon, mais écoutez, c'est immense, immense, et ce qu'elle veut faire, elle, c'est tout simplement euh, d'imposer des taxes euh, aux géants du web et... Moi, en tout cas, peu importe ce que vous pensez, moi, je pense que c'est une bonne chose. Écoutez, c'est indécent l'argent qui, qui se rend dans les coffres d'Amazon, Google, Facebook même. Écoutez, et plusieurs échappent aux taxes des pays parce que dans le fond, ils ne sont pas situés dans les pays où ils profitent largement de, de, de, de, de revenus. Donc, oui, là-dessus. Et aussi d'autres taxes numériques de pas préciser ce serait quoi. Ce serait probablement beaucoup de taxes à ceux qui, euh, qui font beaucoup d'argent et qui ne sont pas localisés exactement dans le pays. Euh, je sais qu'il y en a qui peuvent dire que ça peut faire sortir euh, les entrepôts d'Amazon de, de certaines places, mais euh, je ne pense pas qu'elle qu ira... En tout cas, je ne sais pas. Je, je sais qu'à New York, euh, <rire> Jeff Bozos a déménagé ailleurs parce qu'on voulait lui imposer de lourdes taxes. Je ne sais pas de quelle manière que ça va être, mais euh, j'ai hâte de voir. Mais de toute façon, je pense que les géants du web... Euh, où est-ce qu'ils pratiquent leurs économies, doivent payer leur juste part. C'est mon opinion, et il euh, y a tellement d'argent là euh, que j'en pleurerais pas si Jeff Bezos perdait un petit peu de, de, de profit. <rire> euh, ah, elle a parlé aussi de réduire la dette étudiante. Eh, hey, mais c'est pas... Euh, écoutez, elle a parlé des intérêts. 2021 et 2022, intérêt des dettes étudiantes. Donc, c'est pas complètement de réduire euh, le capital de dettes étudiantes. En tout cas, elle n'a pas parlé de ça, mais elle a parlé d'intérêt de, de dettes étudiantes. Je sais pas ce que ça peut représenter. Je sais pas comment, comme quel taux ils sont euh, imposés, les étudiants, le dette, c'est-tu euh, 5-10 Je sais pas ce que ça peut représenter comme montant. Mais en tout cas, c'est un petit effort, mais peut-être au printemps, il va y avoir quelque chose de plus grand, de pluie énorme encore, et euh, on a, ben là, elle a parlé de, de jours difficiles qui arrivent. Euh, là, on se trouve avoir un petit plan qui se trouve être euh, de l'injection encore... Euh, dans divers programmes, quand je viens vous, de vous parler, mais elle a parlé vraiment, vraiment de jours difficiles qui arrivent cet hiver. Donc, euh, c'est un message clair, beaucoup de confinement, euh, beaucoup de douleurs encore, malgré qu'il va y avoir beaucoup d'argent euh, d'injecter encore dans le système, mais il va y avoir quand même des temps assez difficiles, c'est elle qui le dit, et c'est euh, le même scénario que euh, Joe Biden. Et au printemps, elle a parlé, euh, pour terminer, c'est ça, elle a parlé euh, du printemps, elle a parlé qu'elle vient d'une... Euh, d'une famille de fermiers, euh, je pense c'est Saskatchewan, je ne suis pas sûr, euh, et euh, le printemps, c'est toujours... Euh gage de, de renaissance, de succès. Et euh, c'est là que le gros plan serait ben, printemps-été. Je ne sais pas comment que ça va se faire, mais c'est là que le, le, le bazooka va arriver. Et là, ça va être immense parce qu'on veut créer un million d'emplois et on veut repartir toute cette machine. Et elle a parlé quand même que la COVID un jour ça va se terminer. Contrairement un peu à notre cher Ardo National qui nous donne pas beaucoup d'espoir. De toute façon, c'est un le gouvernement du du Québec est un système fermé, qui donne pas de réponse, qui ose pas non plus débattre de quoi que ce soit, euh, donc euh, non, euh, on va voir, mais euh, globalement, c'est un plan qui, qui, qui, arrive, bon, qui arrive à temps, c'est une continuité de ce qui avait été euh, fait dans le passé, donc euh, on va voir, mais euh, je ne pas être négatif, comme je vous dis, mais je, ce que je vous recommande, euh, les petites entreprises, les individus, euh, profitez de tout tout ce que le gouvernement vous donne et je veux pas être euh, allez pas dans l'illégalité mais profiter euh, de ça dans le fond euh, parce que c'est les gouvernements qui nous ont confinés qui nous imposent des restrictions qui ont plusieurs qui ont pas d'allure euh, qui imposent, euh, des aux petits commerces de vraiment euh, euh, continuer à dépérir euh, sans leur donner réellement de réponse ou sans leur donner euh, de possibilités de s'en sortir euh, certaines entreprises et les géants du web qui empochent poche en poche des des milliards euh, et ça va très bien euh, donc euh, non c'est un peu ça et euh, comme je vous ai dit euh, en préambule euh, c'est la vidéo euh, de Christian Freeland qui vient de, de parler euh, qui suit euh, ma vidéo donc on, on se revoit bientôt et je vous encourage à écouter ça euh, c'est quand même très très intéressant et bon on se revoit bientôt